Un exercice simple pour libérer sa voix. Libérer sa voix, bah oui, c'est quand même la base. Si tu es tout contraint, si ta voix elle est bloquée, si ça ne sort pas, bah, ça ne va être pas très, être très agréable de chanter. Et euh, bah, cet exercice, tu vas voir, il est très facile. Euh, tu vas avoir des résultats normalement dès les premières minutes de l'exercice. Donc, on va le faire ensemble. Là, j'ai mon piano, tout est prêt pour cela. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs bah, qui veulent développer leur voix pour chanter au quotidien et s'éclater. Alors on va faire un exercice tout simple, on y va directement, euh, on va commencer, ce qu'on va faire c'est cet exercice, pour une fois, on va travailler en descendant. D'accord Au lieu de faire des gammes qui montent, des petits arpèges qui montent, nous on va travailler dans le sens de la descente. Pourquoi Parce que le sens de la descente, c'est le sens du relâchement globalement des muscles de ton appareil vocal. Donc on va travailler dans ce sens-là, et puis on va commencer par soupirer un petit peu. Et on va faire... Ah, on va commencer par ça. Ah, donc, ça, je pense que c'est facile. Imagine que tu rentres chez toi, tu te poses dans ton canapé tranquille et tu fais, ah, ça y est, ma journée est finie. Bon, si tu étais en télétravail, peut-être que tu es passé de ton bureau à ton canapé, mais dans tous les cas, si ta journée est finie, Ah, enfin. Bon, on va commencer donc par ce soupir-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que sur la fin du soupir, on voudrait un son qui soit plus ténu. Donc on va faire Ha. Ah, tu vois là, j'ai un vrai son maintenant. Ha. Ah, OK. Ha. Ah, donc ça démarre par un petit soufflet. C'est le relâchement, c'est la détente. Mais ensuite, j'ai ce A ah, qui est beaucoup plus euh, sonore. Ha. Ah, on le fait ensemble. Ha. Ah, et tu vois que je le fais aussi avec mon corps. Ha. Hein. Ah, comme ça, avec mes bras. Là, je suis vraiment aussi dans le sens de la détente. On le refait encore une fois. Ah Ok. Une dernière fois pour être sûr. Ah Ça marche. Maintenant, on va passer au piano et on va commencer à rajouter des notes. Alors, juste avant là, que je passe au piano, j'allais oublier des exercices comme on fait là. Il y en a plein et je t'ai préparé un pack d'ailleurs que tu vas pouvoir récupérer gratuitement en cliquant sous la vidéo. Okay tu vas trouver, il y a un lien sous la vidéo, tu cliques dessus. Euh, tu rentres ton adresse mail et tu vas recevoir d'ici la fin de cette vidéo un pack avec plusieurs exercices, un échauffement comme on fait là et d'autres ressources pour développer ta voix. Donc je te dis ça avant, euh, avant d'oublier. On va passer maintenant au piano et donc on va, comment, on va travailler comme ça en descendant. Et on va faire avec notre A ah, de soupir. Et souviens-toi que la fin du A, c'est un son qui est plus sonore. Ah, on y va. À toi. Ah à toi. Ah, ah, ah, ah. Tu peux faire avec les mains aussi. Ah, ah, ah. Et tout seul. Ah, ah. Encore une fois tout seul. On repart ici. Ah, à toi. Ah, et ah, on va le faire une dernière fois et un petit peu plus sonore. Ah, donc, pas le début, mais après. Ah, C'est parti. Ah, continue, yes, vas-y. Ah. On voit encore celui-là. Ah. Wow Là, ça sort, dis donc Là, on a une belle voix qui est bien sonore. J'espère que je ne sature pas le micro, parce que là, je sens que j'ai beaucoup plus de, de volume. Alors, tu vois que cet exercice, il est tout simple. Tu rentres chez toi, tu peux te mettre la vidéo là si tu veux. je un piano, tu peux te faire les, les gammes aussi euh, tout seul. On travaille donc dans le sens de la descente. On commence par souffler un petit peu pour vraiment laisser les cordes vocales se toucher gentiment. et Ensuite, ah, on laisse sortir la voix et on fait ça en libérant les épaules comme ça, en, en s'étirant aussi un petit peu, ça fonctionne très bien. Et ça, ça va t'aider à libérer la voix. Alors j'espère que cet exercice a marché pour toi. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Il y a plein d'autres exercices. Sur cette chaîne YouTube, il y a plus de 600 vidéos. Tu vas bien en trouver qui vont pouvoir t'aider. Maintenant, dis-moi dans les commentaires si ça a marché pour toi. Ou si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui t'a manqué Ou peut-être que ça n'a pas marché la première fois. Puis la deuxième fois, tu l'as fait plus cool, plus tranquille et ça a bien marché pour toi. Dis-moi dans les commentaires vraiment. Parce que moi, comme ça, ça m'indique si tu veux, ce qui marche, je... d'autres vidéos que je peux faire, etc. pour t'aider. Donc c'est important que tu prennes deux minutes pour me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Je te remercie du coup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche de notification. Comme ça, tu seras prévenu des prochains lives. Je stream plusieurs fois par semaine sur cette chaîne YouTube et je coache des gens en direct. Donc, tu seras peut-être la prochaine personne que je coacherai en direct, mais pour, pour cela, il faut que tu sois prévenu et donc il faut que tu actives cette petite cloche de notification. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et surtout d'ici là, n'oublie pas,